Welcome les copains, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve avec ma soeur Marine Pour Hello. vous faire une petite vidéo Qui va se concentrer sur le lycée et les études sup. On va vous donner nos meilleurs conseils On s'est dit que ça pouvait être super intéressant Parce qu'on a des parcours un peu différents Et donc des expériences différentes Mais on a souvent des conseils qui se rejoignent et qui vont ensemble Donc si vous êtes au lycée, études sup Ou même en année de césure comme moi N'hésitez pas à regarder cette vidéo N'hésitez pas à liker aussi à vous abonner, à me dire si vous kiffez les vidéos avec ma soeur Donnez aussi vos meilleurs tips en commentaire euh, Comme ça on essaiera de les retenir Et euh, bah, peut-être même de s'en servir Et on espère que ça va vous plaire on va commencer par vous parler vite fait de nos parcours scolaires. Moi j'ai 21 ans, j'ai été au collège, ensuite j'ai été dans un lycée euh, général. A la fin de ma seconde, j'ai décidé de partir en économique et sociale parce que j'aimais pas du tout les sciences et que euh, voilà, ça m'intéressait pas. J'ai fait deux ans en éco, après on en reparlera peut-être, mais j'ai hésité entre plein de voix et j'ai finalement passé euh, le concours Access et j'ai eu l'ISEG. C'était pas mon plan de base, mais finalement euh, je suis partie à l'ISEG qui est une école de commerce en cinq ans. J'ai fait mes trois premières années, là je suis en année de césure pour faire des stages et euh, l'an prochain je commence un master en marketing digital et e-commerce en alternance voilà ok <rire> du coup euh, moi du coup bah, j'ai pareil collège lycée euh, général aussi euh, moi j'étais sur la nouvelle réforme donc j'ai pris euh, spécialité euh, géopolitique LLCE anglais et euh, maths euh, j'ai abandonné maths en première j'ai pris maths complémentaire et donc euh, bah j'ai fait euh, LLCE géopo euh, en terminale et du coup je suis en première année d'orthophonie donc ce que je voulais avoir en premier c'est euh, l'orientation parce que c'est vrai que moi euh, on m'a pas mal foutu la pression toute ma scolarité du lycée je me suis euh, vraiment euh, tout le temps j'étais stressée parce qu'on nous a beaucoup foutu la pression déjà dès la seconde, on avait des heures de vie de classe toutes les semaines et euh, la prof elle nous disait oui vous voulez faire quoi vous voulez faire quoi vous voulez faire quoi et euh, vraiment fallait absolument qu'on lui dise une voix et que elle voulait pas qu'on choisisse nos sp sans lui dire ce qu'on allait faire derrière donc en fait moi je voulais choisir euh, géo et les parce que je savais pas quoi faire et que je m'étais dit bah euh, voilà je vais prendre les sp où je sais que je vais bien aimer et où je vais avoir des bonnes notes et euh, elle, elle voulait absolument que je dise quelque chose donc moi j'ai inventé que j'allais en école de noir, j'ai dit oui je vais aller en école de commerce que c'était pas du tout vrai juste pour qu'elle me laisse tranquille et qu'elle me laisse prendre mes sp donc euh, voilà et au final c'est pas du tout ce que je fais et de toute façon on a tous notés sur une feuille, euh, ouais je prends tel spé pour faire tel truc et euh, tous mes potes ils ont pas du tout fait ce qu'ils avaient dit, de, ce qu'ils allaient faire en seconde, donc moi mon premier conseil c'est vraiment de ne vous mettez pas la pression sur l'orientation il y a encore 6 mois je savais pas ce que j'allais faire en tout cas, ça à rien d'avoir une idée précise de ce que tu vas faire parce que parcours peut en décider autrement. Donc euh, dès que mmh. tu te dis voilà j'ai envie de faire ça, dis, ok j'ai envie, mais à côté j'ai aussi envie de faire ça. Après ça peut être frustrant quand tu as des choix à faire. Enfin moi du coup, c'est ce que j'ai vécu parce que euh, comme j'avais eu plusieurs idées dans ma tête, moi je me dit vas-y je vais faire du droit, je vais faire ça et mais tout. Pareil. Au moins j'ai pas eu de déception en me disant euh, oh là là j'ai pas eu mon truc. Enfin je sais que si j'avais pas eu euh, là où je suis en ce moment, je serais en droit et... Enfin, ce serait très bien je pense que j'aurais été très bien aussi donc je maintiens ce que tu dis dans le sens où euh, j'ai exactement eu le même truc dans le sens où j'avais plein de voix différentes et on foutait aussi un peu la pression en mode genre va en S parce que euh, ça ouvre plus de voix et tout si t'as une idée genre hyper précise bah tant mieux en vrai mais si t'as une idée au moins générale de ce que t'aimes ça suffit pour savoir quel aspect tu vas choisir genre pars pas dans un truc qui t'intéresse pas du tout oui. en te disant ah ça va m'ouvrir plus de voix et tout non si ça t'intéresse pas tu vas juste genre être triste pendant 3 ans ça sert à rien bah moi je sais que que là dans ma filière actuelle où je suis, on n'est pas beaucoup de première année, il y a beaucoup de gens qui se sont réorientés, il y a même des gens qui ont vraiment euh, bah, euh, la quarantaine quoi, enfin voilà il y a plein de gens qui se réorientent, les métiers c'est pas définitif, enfin, dans le monde dans lequel on vit on travaille longtemps, donc euh, dans tous les cas vous pouvez exercer un métier 15 ans et vous réorienter après, bon c'est un peu chiant de refaire des études mais euh, enfin, voilà il n'y a rien de définitif et surtout... Ne prenez pas maths, physique, SVT juste pour pas vous fermer les portes parce que le non. nombre de gens que je connais qui ont S, pris quoi. ça juste parce qu'ils voulaient pas se fermer des portes, mais au final ils aimaient pas du tout les matières scientifiques, ils étaient pas forts là-dedans et en fait, juste bah ils, ils étaient là, au final maintenant ils font un truc qui n'a rien à voir avec des matières qu'ils ont fait. Donc, enfin, si vous aimez ces spés, euh, que vous êtes forts dedans, prenez-les. Enfin, euh, moi j'ai rien contre les spés scientifiques vraiment. Faut pas se couper les voies du littéraire parce que vous dites ça me ferme des portes. Ça ferme des portes, mais c'est bien aussi de se fermer des portes parce que si t'as toutes les portes ouvertes, tu sais vraiment plus quoi faire. Ok, on passe sur juste cette partie de la vidéo. Et sponsor. je suis vraiment hyper contente de faire une sponso avec une plateforme comme ça. Euh, C'est ma voix, je ne sais pas si vous connaissez. Mais c'est un site en ligne qui vous permet euh, de vous aider à trouver soit du travail, soit euh, à savoir un peu enfin euh, bah, à vous aider dans votre orientation. Donc c'est vraiment le sujet de la vidéo et c'est gratuit. Donc pour moi c'est hyper important de vous présenter ça. J'en avais déjà entendu parler, c'est hyper carré, vous pouvez avoir des coachings gratuits de 45 minutes sur cette plateforme et c'est vraiment, enfin ça peut vraiment être une aide. Il propose aussi des formations et il y a une majorité qui est gratuite. Euh, on a un petit argument sur ça avec ma soeur, c'est que euh, bah. Quand on était en seconde, on était un peu perdu. Euh, enfin, pas perdu, mais ma mère nous a dit ce serait bien que vous alliez voir une conseillère d'orientation parce que, comme on était forte dans. Enfin, sans se vanter, mais dans plusieurs voies, c'était compliqué de savoir ce qui nous plaisait vraiment ou ce qui nous influençait juste par rapport aux autres et tout. Et on était allé voir une conseillère d'orientation et c'était vraiment genre pas donné le prix. Mais donc là, c'est vraiment un trop trop bon entre-deux. Et si c'était à refaire, je pense que j'irais plutôt vers une plateforme plate, comme oui. ça si je savais que ça existait n'hésitez pas, même si c'est pas pour vous, à faire passer le mot à vos petits frères, petites soeurs et tout, ça peut être euh, trop trop cool, et, euh, et donc voilà. Là, on va passer sur les conseils concrets, maintenant que vous êtes détendu, chill, et que vous êtes soit au lycée ou en youtube mais que vous arrêtez de vous prendre la tête avec votre orientation, parce que dans tous les cas la vie est longue, et vous avez ouais. le temps, de trouver votre voix. Moi, les premiers conseils que je pourrais vous donner c'est que dès que possible, prenez votre ordi en cours. Pour mm. moi, c'est vraiment euh, indispensable. Certes, les gens dire oui, moi je suis plus papier, etc. » Quand vous aurez testé l'ordi, vous allez voir que vraiment, vous n'êtes pas du tout papier. Moi aussi, je suis en ah ouais j'aime bien un coup sur avec mon petit stabilo mais en fait c'est tellement plus rapide Moi je sais qu'en terminale il y avait certains profs qui étaient d'accord Moi je Faut, en en faut temps. leur demander Il euh, n'y a pas tout le monde mais à la fin de l'année vraiment on avait notre ordinate dans toutes les matières euh, Et puis au pire le prof te dit non mais bon, voilà tu te dis oui je m'entraîne aux études dessus je sais pas quoi Et euh, du coup les études vous oui vraiment pas Mais t'as regardé mes anciennes vidéos parce que j'ai l'impression que tu donnes les mêmes conseils mais... bah non c'est juste conseils du conseil Et euh, voilà et moi personnellement je fais mes fiches Alors je tape mes cours à l'ordi Quand je rentre chez moi Enfin pas tous les soirs mais en tout cas voilà Je fais en fait j'enlève tout ce qui était pas important Je fais mes fiches Enfin euh, voilà, je fais un truc assez propre et euh, je sais que j'ai une application à vous conseiller qui s'appelle Miro. Donc M-I-R-O. Voilà, c'est des cartes mentales qui sont hyper bien faites. Euh, tu peux aussi faire des frises chronologiques, c'est gratuit évidemment. Tu peux faire tout ce que tu veux et ça, pour avoir des petits points où tu sais que c'est concret, il fallait avoir un vrai truc. Ça, c'est trop bien. Pour compléter ça, c'est clair que moi, pareil, fin de terminale, surtout que j'étais pas hyper organisée dans mes fiches et tout en papier, j'ai euh, pris mon ordinateur. Trop bien, ça m'a changé la vie. Je connais très peu de personnes qui finalement restent sur du papier, à part Noémie MDA sinon la plupart des gens euh, utilisent des ordi. Et ce que je peux vous conseiller vraiment c'est euh, d'utiliser une notion. J'en parle hyper souvent. Vous pouvez importer des templates et ce qui est super cool c'est que c'est en ligne. Donc si vous perdez votre ordinateur, vous perdez pas toutes vos fiches. Et en plus c'est stocké sur le web, sur le net. Ça permet de ne pas utiliser toute la mémoire de votre ordinateur. Vous pouvez aussi l'utiliser sur votre téléphone. Et c'est un bon compromis entre l'esthétisme des fiches que vous pouvez faire à la main et un ordi parce que vous pouvez importer des templates. Vous pouvez euh, vraiment genre remettre des calendriers, enfin mettre plein de choses. Après c'est clair que c'est un peu compliqué d'entrer ça dans son quotidien, surtout quand t'es au lycée. Mais dites-vous que vous gagnez du temps sur les études sup. Donc n'hésitez euh, pas à demander à vos profs parce que ça peut être un gain de temps, d'énergie. Okay, on a un conseil qui nous a servi à toutes les deux. Ça nous a valu beaucoup de bonnes notes. Et ça vraiment c'est indispensable. <rire> Toujours <rire> s'adapter au prof. Premier contrôle de l'année, tu fais ce que t'as l'habitude de faire et tout. Tu regardes ta copie, tu vois ce que le prof il aime, tu vois ce que le prof il aime pas. Tout de suite, au, au deuxième contrôle, dès le deuxième contrôle, tu mets tout ce que le prof il aime. Tout ce que le prof il aimé, tu mets les. Les mêmes mots, les mêmes trucs, tu mets les mêmes formulations, tu mets enfin voilà, tu t'adaptes au prof et je vous jure que les gens qui ne s'adaptent pas au prof, c'est toujours eux qui ont des wise notes. Des... Je sais que moi j'avais un prof l'année dernière, il n'aimait pas qu'on apprenne par cœur, il voulait qu'on ajoute des, euh... des connaissances du cours en dehors, donc c'était en histoire géo. Et euh... voilà, moi chaque fois j'apprenais même pas ces cours en fait, je mettais juste des trucs, des connaissances en dehors, je brodais un peu et tout ça, et j'avais souvent des bonnes notes. Et j'avais des amis, elles apprenaient tout par cœur, et en fait il n'aimait pas, donc c'était pas son, Alors Alors qu il son... son style, style quoi. Alors qu'il y a des profs qui fait que vous aimiez par cœur. Bah faut... mon prof de géo voilà, c'était beaucoup de par cœur, etc. Et bah moi je faisais ce qu'il demande. S'il demande d'apprendre par cœur, bah j'apprends par cœur. Voilà, c'est un peu un réflexe de débile en soi, mais si, si votre prof il vous a demandé de faire ça, vous suivez le prof, le, après les notes, ce qui apparaît sur le bulletin, sur le parcours, c'est tes notes avec le prof, le bac, ça va sert à rien. Donc euh, vraiment adapte-toi au prof, même si t'aimes pas sa méthode, même si t'aimes pas comment il agit et tout, tu t'adaptes, tu vois ce qu'il aime. Et il faut pas être buté dans ton idée à te dire ok, je fais comme ça, je fais comme ça. Après, juste, faut aussi avoir je mets un petit point quand même un petit i. quand même avoir un minimum de sens critique dans le sens où il y a des profs, enfin moi j'ai des très mauvais profs à des moments, genre j'ai pris ce qu'il y avait à prendre de ce qu'il me disait et j'ai mis aussi de côté, mais c'est clair que je pense qu'il faut faire un mix mais faut pas prendre, enfin faut pas perdre du temps parce que vraiment le lycée et c'est pareil les études tubes, en vrai genre ça va être la même chose, que ce soit lycée ou études -tubes, vous avez plein de trucs à faire, genre vous avez grave du temps, enfin vous avez pas beaucoup de temps, vous avez beaucoup de travail et donc ça sert à rien que vous preniez la tête à genre être en conflit avec le prof toute l'année, enfin en conflit, mais à essayer de perdre du temps à genre essayer de faire le contraire de ce qu'il dit pour lui prouver que vous faites quand même des trucs bien parce qu'un prof enfin les profs sont souvent butés et en études sup en vrai même si on se dit que vous allez être, vous allez être plus autonome et tout le fond reste le même parce que c'est quand même des profs qui vous corrigent euh, même si c'est pas s'adapter aux profs c'est s'adapter à l'école genre moi je sais que je fais pas du tout la même chose dans mes copies maintenant que je faisais au lycée même si je préférais ce que je faisais au lycée bah juste mon école attend pas ça donc euh... Le Donc je m'adapte. Ouais, je vais vous donner l'appli, vraiment la au-dessus de tout. Je l'utilise tout le temps en ce moment. C'est Canva. C'est a je dis Canva. Moi je dis Canva. Moi je sais plus Canva, c'est même je dis Bon bref. Et euh, du coup c'est euh, pour faire les exposés, euh, pour faire euh, les fiches de révision, Tes fiches de révision, pour euh, faire pareil des timelines, des euh, mind maps et tout. C'est incroyable. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait ça fait tout le temps d'effet. Moi dès que je fais un, un exposé sur Canva alors que j'ai rien fait, hein. tout est en fait tout est déjà prépa... préparé et t'as juste à noter tous tes trucs. Et à chaque fois les gens me disent ah oh, il était trop beau le diapo alors que moi j'ai rien fait. Donc Ça met en fait toujours son effet. Bah, moi j'ai vu la différence parce que quand je suis arrivée en YouTube, les gens connaissaient pas forcément encore Canva de ouf, donc tout le monde utilisait pas enfin, maintenant tout le monde utilise Canva. Ouais. Euh, vraiment, après, genre, prenez pas tout le temps les mêmes templates et tout, enfin, je veux dire. Non, en faire des tu templates Ça voilà, non, tu changes. Je... Et petit tips de rat. Quand vous êtes en association à but non lucratif, vous pouvez avoir un Canva Pro gratuit. Il faut envoyer les statuts de l'association. C'est trop trop bien. Donc si vous êtes en asso, bah, en école, euh, vous pouvez. Mais si vous êtes aussi en asso autre part, genre en mode asso humanitaire ou voilà, vous pouvez avoir un compte Canva. Euh, vous pouvez donc bosser avec vos potes, avoir accès à tous les templates et même la version gratuite est très cool. Euh, franchement, moi je fais tout ouais. sur Canva. Je vous ai déjà fait des fiches euh, que j'avais mis euh, pour mes abonnés et tout euh, sur Canva. Je fais euh, toutes mes prises sur Canva. Je fais mes tout doux sur Canva, mes plannings sur Canva, je vis au Canva. Oui et surtout les Je peux même faire de la création de contenu, des montages aussi sur Canva. Et ce que je voulais dire surtout, c'est que c'est trop bien parce que tu envoies le lien à tes potes, tu ouais. leur donnes accès au Canva, ils peuvent tout ajouter, ils peuvent tout modifier. Et euh, en fait, euh, bah après t'as une team Canva et je... tous tes potes ils peuvent aller sur tes bon, ben, sur les diabos, Si vous travaillez en groupe, c'est trop bien. C'est comme Google Doc. Enfin, t'as pas juste à te renvoyer le PowerPoint à chaque fois. Tu, tu fais tout en direct, t'envoies le Canva et tout le monde se débrouille pour faire le truc. J'ai, j'ai vraiment converti tous mes potes à ça. Donc. Ah oui, non mais. C'est trop bien au lycée surtout parce que c'est un truc qu'on veut pas trop d'études je trouve c'est de ne pas se concentrer que sur le travail il faut trouver un équilibre c'est vrai que en fait c'est des erreurs que j'ai faites je pense que tu les as faites aussi mmh. euh, moi je me suis beaucoup renfermée sur moi en première parce que je me disais le travail le travail le travail moi je le faisais en études sup ça marche okay. pour les études bah, il y avait aussi le covid moi mais euh... ouais, c'est aussi pour ça mais je me suis beaucoup renfermée sur moi je faisais rien le week-end je faisais que travailler et en fait c'est pas bénéfique pour toi parce que dans tous les cas bah, c'est pas sain et tu vas jamais passer la journée à travailler tu vas pas se mettre un peu sur ton tel et tout donc en fait il faut juste trouver une organisation et trouver un équilibre entre ta vie sociale et euh, le lycée quoi j'avais beaucoup de travail l'année dernière et j'arrivais à faire babysitting, soirée vie sociale, pour voir mes potes etc euh, le week-end j'organisais juste mon week-end comme il fallait alors que j'avais un grand peu de temps, cours le samedi matin euh, généralement je faisais un truc le samedi après mais puis, même si je rentrais à 18h 18h, 20h, 21h je travaillais enfin, voilà, il faut trouver un équilibre, c'est indispensable euh, à la limite, ne dites jamais non aux choses, si vous avez une soirée d'un ami ou quoi, quelqu'un de proche ou un anniversaire c'est un, un truc qui compte pour vous en voilà. fait forcez pas à sortir non plus, Non, non, non, non. après vous allez culpabiliser, mais juste l'équilibre vraiment c'est le mot d'ordre de toute votre vie et de toutes vos études et ouais négligez pas genre les choses importantes ouais, au sein de vous parce que euh, vous, bah déjà vous serez triste après et puis ça va en fait si vous culpabilisez en travaillant parce que vous savez que vous avez manqué un truc important ou quoi ça va pas être productif enfin c'est pas ça la vie c'est pas que faire que travailler euh, il faut enfin voilà, faire des choses et euh, c'est vrai que à la limite vous trouvez un équilibre voilà moi je sais que je suis déjà allée à des soirées je me suis dit je rentre tard je vois pas et au moins euh, le lendemain je pouvais travailler euh, totalement enfin voilà faut juste trouver un équilibre de si vous vous boulez la gueule euh, la veille et qu'en plus vous couchez à 5h du mat oui vous allez pas Travailler de la journée, ce sera une journée de gâcher. donc faites pas ça, mais euh, trouvez un équilibre pour vraiment passer un bon moment et en même temps pouvoir travailler le lendemain l'équilibre. L'équilibre que t'acquiert, euh, que ce soit au lycée ou en études, c'est un truc que tu vas garder toute ta vie et c'est la base de la vie. Genre vraiment, honnêtement, depuis que je suis beaucoup moins stressée et que j'arrive à trouver un équilibre à m'organiser, bah, mes relations elles sont beaucoup plus saines et ma relation au taf est plus saine aussi. On a un dernier conseil. Unanime. Euh, unanime. Peut-être que là, vous aurez l'impression que euh, on n'a pas tout dit et tout, mais franchement, ça sert à rien de donner 10 000 conseils, de vous éparpiller et tout, alors qu'en vrai, la clé de tout. Et ici, c'est de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Franchement, même encore aujourd'hui je le vois, je suis pas productive et je suis pas genre, on va dire, euh, compétente dans les trucs où je ne prends pas du plaisir. Je vois tellement, enfin moi je suis une personne qui est passionnée si, si j'aime pas ce que je fais, genre si je suis pas contente d'être là, euh, si je suis pas contente de prendre du plaisir de travailler et tout, ça va pas être genre productif et surtout ça va pas être du contenu de qualité. Alors que si vous aimez ce que vous faites, moi personnellement en terminale, j'ai vraiment pris du plaisir genre à apprendre des trucs en histoire, j'allais plus loin à chaque fois, que ce soit en SES, enfin le bac, vraiment j'ai aimé cette période je mettrai mon vlog de bac, j'ai adoré parce que j'étais trop heureuse de découvrir des nouvelles choses de faire des trucs alors que je sais que si j'étais allée en S par exemple ça ne m'aurait pas intéressé du tout donc j'aurais juste vu un truc négatif alors que si vous aimez en fait le travail que vous faites vous allez pas le prendre de manière euh, à ce que soit une corvée sur le coup ça va peut-être vous faire chier mais euh, sur long terme vous serez en mode putain j'aime travailler finalement j'aime bien genre c'est dur de s'y mettre mais une fois que tu y es tu kiffes c'est d'où l'importance de choisir des spécialités qui vous euh, que vous aimez en fait parce que sinon vous serez pas du tout bon dedans moi je, je me suis vraiment découvert des passions là je, je... Je suis euh, nostalgique du lycée Au niveau du travail Vraiment c'est des trucs que j'ai adoré faire où Je me suis passionnée sur le sujet euh, Et voilà c'est comme ça que ça m'a permis d'avoir des bonnes notes Parce qu'en fait juste ça m'intéressait J'y mettais du mien J'étais enfin, voilà, vraiment vraiment engagée dans la matière C'est comme ça voilà posez des questions Intéressez-vous aux cours Écoutez, euh, à co faites des recherches à côté Quand vous travaillez voilà Voyez euh, le bon côté Et euh, vraiment moi c'est vraiment une période que j'ai adoré La terminale en histoire, en géopo, en LSE etc Je me suis vraiment amusée Vraiment, Même les maths j'aimais bien. bien me poser le soir, faire mes petits exos quand il arrive, c'est super satisfaisant. Enfin voilà, vous choisissez des trucs qui vous plaisent, qui vous correspondent, c'est comme ça que vous y arriverez parce que vraiment si vous choisissez des matières scientifiques que vous aimez pas, mais ça, Même ça un ça aussi pour des le matières le en fait. Euh, si, vous achetez, si vous vous forcez à faire des matières que vous n'aimez pas, en fait ça va juste pas vous plaire. Si vous partez au lycée dans un truc que vous aimez pas, après en études sup vous allez faire pareil. Après dans votre vie de métier vous allez faire pareil et en vrai c'est pas genre euh, le bonheur c'est pas ça. C'est de vraiment trouver des trucs et toutes les clés qu'on donne sur YouTube, sur machin, les trucs techniques, les machins, ça s'applique que si derrière tu aimes ce que tu fais et t'es passionné par ce que tu fais, Rien on est acté, enfin je veux dire on est jeune, si t'aimes pas ce que tu fais. Après je pense qu'il faut quand même genre s'investir, tu vois, part pas de tes études au bout de un mois, tu vois. Mais si tu sais ce que tu veux faire et si tu es vraiment intéressé par quelque chose et que tu sens que t'es pas au bon endroit, tu peux genre te réorienter, tu peux faire d'autres trucs, et la vie n'est pas très Enfin moi j'ai 21 ans, en vrai je suis plus vieille que toi, j'ai des potes qui sont en train de se réorienter, qui font finalement pas du tout ce qu'ils voulaient. Euh, moi surtout je suis plutôt dans enfin je suis entourée de gens qui sont très créatifs et la plupart des gens autour de moi, euh, j'en ai beaucoup dans le son ou la musique au ça, et bien, aucun n'a fait les mêmes études. Enfin, genre mes potes, les commune, ils veulent faire de, pourquoi pas de la musique leur métier et pourtant ils n'ont pas fait les mêmes études. Donc, si vous avez des rêves dans votre vie, des trucs comme ça, juste donnez-en vous les moyens et, euh, et voilà, tout ira bien. <rire> euh, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné un petit boost de motivation en ce mois d'octobre où euh, voilà, c'est un peu le moment compliqué pour. Euh, genre, il commence à faire froid et tout, euh, vous allez être un peu déprimé. Juste dites-vous, vous en sortirez, et si ça va vraiment pas, n'hésitez pas à en parler en commentaire. On pourrait faire une vidéo ciblée sur parcoursup, on en a pas beaucoup parlé. Et je pense qu'on fera une vidéo ciblée sur parcoursup dans l'année. Moi, ouais. j'en ai parlé il y a quelques années, mais je pense que ça peut être intéressant d'avoir un avis de ma sœur avec la nouvelle réforme, sur aussi. ça, avec les réformes et tout. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Je vous fais des gros bisous, abonnez-vous à mon Instagram, mon TikTok, et bye la mif.